Une cargaison d'armes découvertes dans un domicile de Guillaume Soro. Maître Brahman Connet, procureur près du tribunal de Boisquet a annoncé à la télévision nationale avoir trouvé un important stock d'armes au sein de la résidence de Guillaume Soro à Boisquet suite à une perquisition effectuée le vendredi 25 février. La découverte miraculeuse de ces armes se fait au moment où l'intéressé se trouve en exil depuis trois ans, période durant laquelle il n'a plus fréquenté cette résidence. La découverte de cette prétendue cache d'armes est d'autant plus invraisemblable que tout au long de l'année 2020, plusieurs unités de l'armée, de la gendarmerie et de la police munies de détecteurs de métaux et appuyées par des drones, ont procédé à des multiples perquisitions dans les différentes résidences appartenant à Guillaume Soro à Abidjan, Zakoua, Lafokpoka, et Boaké. Aucune des toutes ces perquisitions menées pendant des jours et sous la supervision des spécialistes en détection d'armes, n'avait laissé présager l'existence d'une quelconque cache d'armes.